Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel Allez là on est sur un petit nid de frelons asiatique dans une cabane en fer Donc je vous avais déjà montré une, de la prévention sur les guêpes sur les cabanes en fer Chez moi, je vous avais dit que c'était possible d'avoir un nid de frelon Donc apparemment là il y en a un, je ne l'ai pas vu encore Parce qu'il va falloir que je, je passe à travers des buissons et tout ça Donc je ne vais pas prendre de risque, je vais mettre la, la tenue de frelon adéquate et euh, on va aller voir ça Ok, je pose ça Je vous montre où il est placé Alors vous voyez la cabane Elle est là dedans Donc il va falloir que j'ouvre Donc on va pas prendre de risque Apparemment il serait de ce côté -là. Donc ce que je fais, c'est aussi demandé, Le client m'a demandé de vérifier Une autre cabane qui est encore plus caché je vais vous montrer ça donc s'il faut il n'y a rien hein. Alors, vous voyez, tout au fond là il y a une petite cabane grise en fer les portes sont ouvertes il m'a dit ça fait un petit moment qu'il n'est pas allé depuis l'année dernière donc peut-être qu'il y aura quelque chose donc on va aller vérifier tout ça donc je vais m'habiller et pour l'instant générique oh, oh, oh. parti pour le combat Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit cette phrase Allez, on va aller voir ça Donc le client a de, du matériel pour tendre à l'intérieur Donc il a voulu rentrer Et d'un coup il a vu le nid sur la gauche Et il n'a pas pris de risque, il est reparti Il a eu la chance de ne pas se faire piquer Allez, c'est parti Allez. On va regarder ça À mon avis il n'est pas trop trop gros, oh, il est tout petit en fait, il est tout petit, je sais pas si vous le voyez, en fait il me semblait que la reine, est-ce qu'il y a une autre ouvrière, vraiment il est tout tout petit. le client c'était plus gros allez on va lui mettre de la poudre bon vous avez vu c'était pas grand chose j'ai mis la combinaison un peu pour rien Mais bon On va aller mieux pas prendre de risques Allez, je vais essayer de rentrer là-dedans C'est la jungle Moi je... que je fasse gaz que je marche sur des palettes qui sont pris qui ont pris l'humidité. Bon ben là il n'y a rien du tout. Tout va bien. Le plus dur c'était le chemin Allez, on va essayer de repasser sans tomber Vous voyez que des fois le métier n'est pas toujours facile Surtout hein. à des températures comme ça Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. C'était pas grand-chose, mais ça vous montre quand même que s'il n'aurait pas vu de suite, il aurait grossi et ça aurait pu être très très dangereux. Voilà, donc le client n'a pas pris de risque, il a eu raison. Donc voilà, j'ai eu chaud pour rien. J'aurais pu aller avec une petite tenue d'apiculteur, c'était pas mal, mais j'ai pas voulu prendre de risque. Et moi je vous dis à très bientôt les dédés.